Au début du printemps, on voit poindre les tiges d'un violet sombre des colophiles. À mesure que la plante se déploie, elle perd sa teinte violacée et devient verte. Ses fleurs, très sombres au début, pâlissent avec les jours. C'est une plante toxique, utilisée autrefois par les Amérindiens pour provoquer l'accouchement, d'où son nom de square root, racine de squaw.